Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 164, le pink couche de Grell. Écoute, c'est du sérieux, euh, super excité de faire cette vidéo-là, ça fait un an que j'attends ce produit. Euh, ça a disparu des tablettes, la compagnie Grell l'avait retiré, euh, ils, ont, ils ont recommencé la production pour la SQDC, ça a pris 6 euh, à 8 mois avant qu'on en retrouve. En trois jours, il n'y en avait plus dans aucune succursale, il n'y en avait plus sur Internet. Grail c'est très populaire, une très bonne compagnie. C'est sûr que c'est des produits qui ne sont pas donnés. Euh, 37 et 50 sous, mais c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Euh, je suis très excité. Vous savez que ma variété préférée à la SQDC, c'est le Pink Couch de San Rafael. Donc, si j'ai un Pink Couch de Grail, un compétiteur... Euh, avec un pourcentage de THC de 22.1, très fort, euh, en haut de 20, c'est vraiment très bon, surtout pour les habitués qui fument du cannabis régulièrement. Euh, on sait qu'il euh, y a eu du Blue Dream à la SQDC par plusieurs compagnies, le goût était différent. On a eu plusieurs Jack Herrer à la SQDC, les goûts étaient différents. Euh, on sait que les compagnies font des modifications dans leur génétique, euh, on a appelé EXO, ils euh, nous l'ont dit que le K47 avait été modifié à coup de 10%, une autre fois avec un autre 10%. À force de modifier, modifier, modifier, c'est sûr qu'on s'éloigne du goût original de la variété. Là, le Pink Kush, à quoi s'attendre J'espère qu'ils ne sont pas trop éloignés du Pink Kush que je connais. Euh, moi, le seul pinkouche que je connais, c'est celui de San Rafael à SQDC euh, Quand je, que je comparais le Blue Dream de Haute Aurora, le Blue Dream de Tokyo Smoke, c'était avec mes expériences personnelles, avec le Blue Dream que je connaissais de la rue. C'est pour ça que j'ai associé le Blue Dream avec le Aurora. Aurora était très similaire au Blue Dream que je connaissais. Donc le pinkouche ici, moi je vais toujours le comparer avec le pinkouche de San Rafael. Euh, il va être différent, je l'imagine. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit sur Instagram qu'il avait essayé sans toutefois me donner votre opinion. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, drôle, respectueux. Aucune, pas respectueux, pas respectueux, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, mais j'ai trouvé ça drôle que vous me disiez pas trop votre opinion. Euh, bon, Même s'il est différent du Pink Couch de Saint-Raphaël... Je ne pense pas euh, laïr. Euh, à cause que c'est Grel. Grel, c'est de la grosse qualité. Euh, quand on regarde euh, sur le site de la SQDC, euh, c'est sûr que lui, il est dispendieux. Il est 20% de plus. Hein. Euh, Sandra Rafael, c'est 30,50$. Ça, c'est 37,50$. Euh, même les arômes, les terpènes sont différents, avec les inscriptions sur le site Internet. Quand on regarde... Euh, Ici celui de Grell, les arômes, hein, les arômes sucrés, florales, boisés, sucrés, floral boisés. Sucré, floral, boisé. Et puis quand on regarde mon préféré, le SQDC, sucré, mais il n'y a pas floral ni boisé. Ils ont écrit citronné. Euh, mais j'ai jamais goûté le citronné avec le pink couche de Saint raphaël c'est pour ça que ça diffé différencie un peu peut-être d'une personne à l'autre. Euh, mais le Pinko, je le sens Raphaël, il m'a vraiment... Euh, il est vraiment fait pour moi. Il est vraiment fait pour moi. Le goût est vraiment exceptionnel. Le buzz, il est très, très fort. Euh, il est vraiment bon. Donc, euh, je l'ouvre tout de suite. Je l'ouvre tout de suite. Écoutez, quand on a un produit exo, un produit du bon, un produit de tweed... Aucune excitation! Aucune excitation! Euh, mais quand on a un produit de Broken Coast, de San Rafael, de Grail, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur... Pas le choix d'être excité, on sait que c'est de la qualité... Euh, même si on n'aime pas l'arôme, euh, ça va être pas pire pareil, vous comprenez? Écoutez! J'ouvre ça! Je l'ouvre! Très excité! Très excité! 37,50$! C'est beaucoup plus dispendieux, mais vous, vous imaginez comment je suis excité Puis le contenant n'est même pas encore ouvert. Ok, j'ouvre ça. Il y a un peu trop fort pour les débutants. Là, 20, 22% de THC, c'est un peu trop fort. Mais m'en allait sentir la boire, Totalement, je, je suis excité. Écoutez, je pense pas que ça va battre le pécou de San raphaël ok? je J'étais énervé, j'étais énervé, j'ouvre ça, j'ouvre ça, j'ouvre ça, j'ouvre ça. Même les terpènes sont différents. Je peux vous dire une phrase ou deux avant d'ouvrir ça. Euh, Celui-là ici, le pinkush de grill, euh, les terpènes, cariophilène, limonène. Et puis dans mon préféré, le Saint-Raphaël, il y a aussi cariophilène, il y a aussi limonène. Mais en plus, dans celui de Saint-Raphaël, ils ont mis le myrcène, le pinène. Alright. On vient ici. Cariophyllène, limonène, donc euh, épicé, citronné. Pourtant, le citronné, limonène, là, c'est habituellement là. Euh, sativa. Ici, ils considèrent ça un hybride. On dit que San Rafael, c'est plus un. un, un Indica. Alright. Let's go. Ah, ça a un peu de go-gazi au moins, là. C'est du pink-couch, à goûte au moins le pink-couch, a le goût gazé. Le petit goût c'est l'expression que euh, l'Amérindien me dit à attaqué. Euh, puis l'ami de Rimo, Remo, hein, Remo c'est le monsieur là, qui fait une, qui une grosse compagnie d'engrais, puis qui a 275 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Euh, il fait pousser du cannabis, il a sa, son engrais personnel. J'avais rencontré à Montréal, à l'exposition du cannabis à Montréal, là, le, euh, l'expo Montréal, l'expo Cannabis Montréal. J'avais fini du cannabis avec lui puis d'autres abonnés euh, dans la rue euh, à la sortie de l'exposition. Puis j'avais demandé euh, au gars, puis au gars de cannabis attaquer comment décrire le goût du Pink Kush, du OG Kush, puis ils m'ont dit le goût gazy. Donc c'est pour ça là, que je, je parle un petit peu en anglais. Je sais pas si gazy pour eux autres ça voulait dire le diesel. Le Sandra -il, il est meilleur, il goûte plus fort. Mais au moins, il y a le goût gazé, il y a le goût du pink couche. Mais je pense que... Je pense que le petit peu... Euh, ben loin, il y a le petit goût de caroufilène qui, qui, qui, qui vient le, le, le mélanger un peu. Mais c'est du pink couche. Il va être bon, il va être bon, il va être bon. Ok, on a du pink couche dans les mains. C'est du pink couche. C'est vraiment beaucoup... De... C'est vraiment écœurant, OK? C'est du très bon cannabis. Beaucoup tri... de trichomes, OK? Je ne pas de la grosse cocotte. Je vais mettre une photo sur Winnie's Command. M'en mollet, y a Y'a-tu du givrage là-dessus, hein? Y a tu de la résine? C'est-tu résineux, hein? C'est résineux, mon gars. Ça colle ses doigts. Cannabis de qualité. Ça coûte plus cher. OK? C'est vraiment très hot là on va écouter... On va écouter... <rire> tu sais, quand tu achètes du cannabis, ça serait, ça serait supposé être comme ça, être excité, tu comprends-tu? bien content, tu comprends-tu? Mais quand t'achètes du pot pour du pot, du pot pour te geler... C'est normal, là, que t'es pas excité de même, là, tu sais... Euh, c'est du pot, tu sais... Alright, on dégraine ça... Je garde ça dans ce grinder-là pour pas le mélanger avec euh, peut-être des arômes qui auraient des restants dans mon autre grinder-là avec euh, mes plusieurs compartiments. Des fois, il faut toujours que je le vide, il me reste un petit peu de, de kiff, tout ça, tu comprends Mais le Tokyo Smoke, hein, vous le savez, ça goûte pas le Blue Dream. Tandis que ça, ça goûte le Pinko, je comprends. qualité c'est grill jamais j'ai euh... toujours été satisfait avec grill ça ne c'est bon ça ne c'est bon l'arôme est est meilleure, est plus prononcée. Mais le, Comme là, ici, là, il me disait quoi finalement? Sucré, floral, boisé. Ça me rentre dans le nez, je suis tombé sans dessin. Euh, il goûte comme le pinko, je le sens floral faire. Floral, c'est carrément la rose. Avec un goût de gazi, un goût, euh, le fameux goût de chimique. C'est ça, le fameux goût chimique, là, fort, là. gazi qu'on dit, c'est gazi. Le goût du couche, là, tu comprends? C'est ça qu'on aime ici à Weedman, le goût du couche. Hey, moi, c'est le ce que j'aime. OK, OK, c'est correct. Tous les goûts sont dans la nature. Mais tous ceux qui sont à Weedman aiment le cannabis. Bon, je, je, je, je suis vraiment excité pour vrai, OK C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Beaucoup de monde m'attendait cette vidéo-là, les boys. Là, je vais la fumer, je vais avoir plus mon verdict. Il faut que je fasse ça en 6 minutes et demie, le gros. J'ai tout vidé mon cellulaire puis j'ai de moins en moins de temps à faire dans mes vidéos. Je comprends pas, j'ai vidé mon cellulaire. Dans une vidéo aussi importante. C'est du pink mon ami? Ça goûte le pink de Sandra mais il est moins bon. Le Sandra raphaël il est vraiment meilleur, mais c'est du gros qualité, je vais buzzer longtemps, Il brûle bien, l'humidité est parfaite, c'est résineux, qualité, man, qualité. Il est très bon, il est très bon. J'aime mieux Sandra raphaël j'aime mieux Sandra raphaël Mais ça a le même goût de pink couche, un petit peu différent, c'est du pinkush. Il est très bon, les boys. Il est très bon. Très bon. Très, de quali très bonne qualité. Le goût de chimique. Puis le petit goût de carufilène, à peine, à peine, une petite pincée. Ça, ça goûte le pinkush, man. Ok, c'est du pinkush, tu comprends? Je suis content, tu sais, je suis pas content. J'avais. Tu sais, t'as toujours une petite crainte là qui. qui... Qui fassent des niaiseries comme Tokyo Smoke là. puis qui disent que oh, là, moi c'est mon Rise, c'est du Blue Dream. puis là que le monde commence à dire Hey Winman, euh, c'est pas le même phénotype, là! Tu sais pas. Hey le gros! Le Rise là, il me tombe ses nerfs! Il y a un petit goût de cariophilène Il y a un petit goût de cariophilène pareil comme dans le Rockstar. The Grill. Le Rockstar, il est très bon. Mais il y a un petit goût de, de caroufilène, un petit goût de terpène euh, <coughs> épicé. C'est l'affaire la, de Grill. Euh, ils sont très très très très très forts. Puis ils te mettent une petite touche d'épicé. Euh, C'est carrément ça, euh, Grell. C'est carrément ça, Grell. C'est gazé, gazé, gazé. Tout gazé chimique, là, ok? Puis là, t'as une petite pof, là. Ah, un petit peu épicé. Ah, non, non, gazé, gazé, gazé. Ah, non, attends, attends, attends. Un petit peu épicé. Comme le Rockstar. Comme le Rockstar. Le Rockstar a son goût à lui, là. Ok? Mais quand tu prends le Rockstar, il est bon, ok, il est bon. Ah, un petit coup épicé. Alright les boys, je te laisse là-dessus. Euh, ça me rappelle les meilleurs. Donne-moi un pouce. Puis, je euh, m'a travaillé fort là, pour éditer mes vidéos. Euh, mon ami de la Suisse là, qui m'a donné euh, un beau don là, en, dans mon live, euh, il m'a donné un beau vidéo euh, personnel. Je me suis mis une deuxième écran. Je travaille là-dessus les boys. Faut essayer de faire des mini montages euh, mais vous savez qu'au rythme de vidéos que je fais, ça va peut-être être difficile là, de faire des, von, des montages euh, exceptionnels à chacune de mes vidéos mais euh, Winman ça continue euh, ça s'améliore et puis on regarde vers l'avenir les boys, donnez-moi un pouce allez voir euh, la photo de mon pink couche de grill sur euh, command sur Instagram, salut les boys écris un commentaire Tchau.